Bonjour, bonsoir. Tout le monde, nous sommes sur Fertility 83. Merci pour le support. et tout dépend de l'air. Côté ou prenez le temps de regarder la vidéo. Nous avons plaisir pour nous porter des informations au cours. Bonjour, mamie. Possibilité pour une guerre éclatée entre Pilate, entre base Pilate et chef gang Iso. T'as semblé Tichal qui te connaît, recette, soutien et gagne, tomber en babale. Et tu as possibilité tout pour que ça retourne lever encore dans la troisième circonscription. port au présent. selon ça que nous avons appris. Journée Jodia. La police a décidé d'attaquer. Ils ont a un bacode. chef qui a placé dans zone comme quoi c'est brush qui faire partie équipe l'équipe sexe. pile go dans la destination presse à quoi la so publique département sud arrêté un individu à désarme yo confisqué gayonada yo t'a à qui on 9 mm la police dans département sud là arrêté la guerre à risson 29 l'année dans section communale brésilienne qui tabli dans commune benet joukité 30 ans passé à là et la police disposé plusieurs indices qui t'a laisser comprendre monsieur fait partie gang vité l'homme là qui gain plus 36 policiers policier qui prend la rue là dagnou gagner trois femmes qui graduent dans fond liberté la police fait connait fusion qui prend le faire entre Hugo Simon pour comment il bataille à gang il y a plusieurs points à Claude nous prenons le tander dans nouvelle là mesdames Monsieur, messieurs en nous rentrer dans développement information restez là ou sous TV 83 sont j'abonné ensemble avec nous partagez vidéo à Claude zami mes nouvelles là dans bon gentil ami nous apprenons dans cadre nous des de bonnes choses et bien, côté que Iso gagné tout cela d'ailleurs qui t'a fait qui dans le cadre pour Il Il faut pas même faire quoi tout même à lui Nous mon impossible dans le cadre pour Biden non non bon pense que c'est pas facile parce que Monsieur est visagé et côté a est et tout mais nous avons des formations toujours, nous même ça de tout dire, nous avons des nous avons messieurs qui sont déjà allés, et nous avons même parlé que nous par rapport à notre qui va l'acheter pour nous nous avons même pas les possibilités pour nous, avons même les possibilités pour même pour pour les mais au fur et à mesure, vous trouvez un petit soulier, à part plusieurs arrestations de la police, et plusieurs cas de kidnapping, vous avez joué dans R. Chandmas, dans l'entrée de l'IBGA, pour que chaque monsieur kidnappé, il a pu le priver jouer comme ça quand même. On a dit, bravo à la police, je vis là encore, et on a des équipes d'amis qui arrivent de jouer, chaque dimanche, je me suis allé à 60 ans la police va toujours, encore une fois, on a dit, bravo à la police, sans oublier plus un le département, un souverain, pour les iso c'est vrai, un et au niveau de la ville Jacques Nel, et, ben, la, pecs, ni, arreuté, et ben, ça, bien là, justement et bien ça, environ deux armes qui saisissent créoles et sans oublier, la police sont de mourir sur le saison de au niveau commune vient qui blessait mortellement, il y qui se et ensemble, de tout point ça il va continuer, et, pas, m a -m Ouais. Bon, avant de commencer, monsieur, on a déjà commencé avec une bonne nouvelle. Et dans la question de la police, là, pour mesdames, monsieur, parce que là, nous avons plusieurs policiers qui ont à peine gradué. Là. Et puis ça, c'est positif, eh, mesdames, monsieur. Plusieurs policiers nous ont gradué. Et pendant que nous avons quelques policiers, malheureusement, qui avons quitté, qui ont le programme Biden, et bien, heureusement, nous avons des nouveaux policiers, monsieur. On touche ça, ça fait du bien, ça. Je me dois dire la police a fait un bel travail pendant le week-end là. Nous allons parler de comment la police devient un peu quelque chose non. Sans oublier un peu la station ferme. Mais pendant la police a su que bon côté par la beaucoup de quoi des phénomènes insécurité. 36 policiers parmi aux trois femmes gradées pour intégrer l'unité SIMO avec Idmo dans le département nord d'Espagne. Il y a, a fort liberté. Céline Gajasan ça déboule et je ne vais pas le 31 mars, en présence de plusieurs chefs parmi les commissaire divisionnaires, Marc-André Kadousset-Léonel. Bon, nous sommes capables de dire, nous en phase, côté que la police nationale c'est vrai, nous, nous faisons des tickets de policiers qui sont dans le cadre du programme Biden. Mais nous effectivement quand même, qui sont censés augmenter là par rapport à 36 policiers aussi, et, qui sont en fusion entre agent Idmo et agent Simo. Et toujours dans le cadre, et bien, pour pouvoir essayer et mettre l'ordre au niveau du bâtiment et dans reste, et compter qu'il y a environ 36 agents politiques qui sont et dans le cadre du travail qu'a a fait pour pouvoir justement permettre à ce que la police allemande n'est pas affaibli, même si quand même souvent il y a la qui victime, mais ouais, la police a quand même, qui pas, qui pas mais augmentation, il y a augmentation qu'a fait faite, y a augmentation des techniques qui a fait par rapport à ces monde de qui va permettre environ 36 policiers, et bien, à par rapport à intégrer pnh pour pouvoir mener la bataille contre Bandio. Alors, nous parlons d'un département nord-est. Un département nord-est, c'est un département frontalier. C'est une ville frontalière polymétrique, c'est une ville frontalière quand même. Et qui vient avec les frontières haïtiennes et dominicaines. Et même parce que, dans le cadre de ces deux qui va augmenter avec l'effet de sécurité. qui même si, encore une fois, je dis, même si il y a quelqu'un qui allait, eh bien, il n'y a pas de problème, parce que, les gardiens sont en train de continuer à faire. Eh bien, nous sommes en train de dire ça, Salomon, en cas de Gadia sont là, en que, plusieurs dizaines de policiers sont en train de continuer à faire des batailles contre Gadia et Salomon. Voilà, en tout cas, mesdames mesdames, messieurs, moi-même personnellement, je me sens fier, je me sens que ça fait du bien. Et les policiers, les jeunes garçons, les jeunes femmes, elles bien, nous là. Avec fierté, côté qui va défendre te l'intégrité paysan, il va défendre on est payé, mesdames, messieurs, moi-même, ça a touché, ça a vraiment touché, parce que nous, toujours dit, les plus faciles, et, dans la condition de nos pays, il y a toutes conditions réunies pour les jeunes garçons, t'as un zame, toutes conditions réunies pour les jeunes filles, t'as, ta, décidé à faire vieux bagaille pour pas dire prostitution, et bien, là, nous, messieurs, dames, ça malgré difficultés, obstacles, eux-mêmes, ils ont décidé de mettre une de façon légale, c'est-à-dire pour défendre le pays, et bien, c'est seulement ça a sa touché, nous, puis en même temps, nous, on est obligé parle de parler de ça, parce que nous connaissons une équipe de jeunes garçons qui, qui est sûr, qui t'a remis intégré, qui t'a remis font bagaille dans le vieux. Malheureusement, nous avons pris la dose. C'est soit qu'on prend canté, soit pour apprend et peut de l'autre côté, mais l'essentiel et façon ça que nous e policiers ça même décidé de servir pays monsieur moi dit nous bravo nous fier nou, nou, nou de nous et continuer ça même si nous même nous camper pour pour nous féliciter travail commissaire Muscavé, et bien c'est comme ça nous venir avec notre nouvelle mentalité ça génération ça qui dit que on nous à supporter yonaklot on nous apprend mais yonaklot on nous apprendre faire yonaklot compliment on nous apprend surtout faire yonaklot confiance mesdames messieurs pendant des années nous avons perdu nous perdit ça les confiances, nous perdit ça que les confiances entre haïtiens et bien à la et bien chaîne ça casser faut que les les c'est important donc pour les sayo nous espérons que monsieur sayo monsieur dame sayo pas mal rentrer dans mauvaise ligne bagaille cochue mais l'essentiel bravo ça touche nous ou même qui peut-être qui gèlot jeune garçon cap à l'entrée gang pas rentrer dans ba plutôt rentrer dans la police et aider plutôt frère en tout cas bravo une fois de plus à la police et monsieur eh bien, Jiménez il et eh, toujours été dans le département, hein, et eh, nous avons dit non, non, nous avons sorti dans le nord-est, nous avons dit non, nous avons dit la police dans la ville au Cap continue à frapper, traquer. Et nous avons parlé de traquer. Eh, en parlant de, pour plus de eh, il eh, ben, y a un big qui fait arrêter, il y a un de chef gang paradis, ce phénomène qui a opéré dans ce phénomène. Le la borie, la continue à frapper, il est arrivé arrêter. Nous, avons dit, et bien, chef, base, paradis, ce phénomène qui a opéré dans ce phénomène, la borie, Nous, département Noir, on le au on a tout département dans département le département Sud-Est, la guerre Harrison, 29 l'année, jeune arrestation, jeudi 30 mars 2023, dans la section communale brésilienne, commune bénin dans le cadre de la fouille la Cali. Après ça, le département Sud-Est accompagne les juges de est tous ces jeunes désarmes créoles, la Cali citoyenne. Je n'ai toujours été dans le cadre du département Sud-Est, la police encore. Non, c'est une information. Nous avons une information, y a un PNH qui a annoncé l'arrestation. Théodore Jean-Marie, 29 ans passé, dans le gouvernement de section communale, ville jacmel selon la police, on présume des bandits à tenter d'établir une gang dans des d'Esta. Gang ISO, village, on a déjà promis, trois galeries pour commencer. D'après un message, la police, je sur de nous commençons à Lionel. Mais nous, la police, c'est aussi, il y a pour appeler dans un peu plus Léonel, nous, on est et même qui dégote à appeler des iso pour établir, pour gagner au niveau de la police ça. Mais là encore, Léonel, depuis 15 ans, nous, nous presque pas utilisé en d'un pays, nous, nous ça. La guerre, Harrison, 29 l'année, jeune arrestation, je dis, ma salle de droit dans la section communale brésilienne, commune bénévole ils la Kali. mais je ne sais pas, je je ne sais pas, et ne sais je ne que la mais nous vivre et suivre ça je je ne ne pas, ça je la pas, pas, malgré que nous la police a arrêté mais eux même nous a dégagé beaucoup de paye mais c'est sûr certain trois par arrestation mesdames et messieurs trois par arrestation monsieur ça aussi association c'est criminel eux là eux pas examen il pas jeune monde qui pour baillot eux même il a fabriquer eux là a fabriquer ça ça so, pas fabriquer et puis quoi fa, fa, fabriquer notre matériel est important pour aller dire avec agriculture pour aller dire avec pays non ces gens il a construit mesdames et messieurs avez va regarder là gens nous dit là trois par arrestation et on va gardé comment on fait qui fabrique techniques qui moi et que utilise là et eh bien pour créer pour construire pour créer une série des armes créoles c'est ça on va gardé là donc j'en dis eh, c'est pour c'est pour aimable eh, monsieur Saro normalement parce que j'en dis utiliser des capacités utiliser ses voix et eh, pour faire du bien pas obligé à faire et faire prendre armes pour faire vivre à la guerre en tout cas on va gardé image on a gardé figure individuelle là autant dire bon on va pas plus de commentaires on avance Bon, vous voyez, il nous avons pendant qui non seulement, et la la capitale mais qui a justement, en une extension, aller dans l'autre département, c'est le département sud-est, le département nord, surtout, après des 5 km, côté que, pendant que je passe, nous, nous, et bien, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, jeunes nous, nous, chaque nous, pour il êtes capable de la base Et la base ça, 50 jeunes de se de se faire en a de se faire avec train de se faire police train de de se au niveau de secondes. de de c'est une ville historique. côté En fait, le monde en diaspora, c'est un côté de là. On à à l'eau. Mais là. et ne suis pas là. Je là. on ne pas là. Je ne suis pas On là. Je ne là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je et Je la ville de Chaplel, qui est et là, en rapport commune de Ner, Et même ça prolongement, avoir, au niveau, et la commune à la brésilienne, qui a essayé de et de a de faire des et et et et nous avons quand même un commissariat et sous-commissariat d'une Bénéa, qui parle un peu quand même, qui a environ 5 policiers, qui a environ 36 000 monifé qui peut améliorer et réaliser tout de suite l'heure, quand elle est arrivée en l'époque, quand y a plusieurs dames saisies. Donc quand même, il faut qu'elle fête, pour que les villes, et, pour qu Recht, que les jeunes professionnels ne soient pas même genre contre entreprise, c'est pour que la police continue avec la police, son travail impeccable, et nous même beaucoup d'épanouis à pouvoir encourager la police, parce que c'est eux qui nous gagnent, et dès qu'ils nous toujours demandé pour que l'armée d'Aïti, qui si sont en même temps, et le gouvernement, et pas une volonté manifeste, mais quand même, après ça, beaucoup de chapeaux, l'opération, beaucoup de chapeaux, et eh bien encore une fois, après vous regardez, et, si, à regarder si cal vidéo ça, dans le cadre justement et, et informations eh bon, qui vous la vie avec, et bien, bandits qui veulent, et je ne peux se dire. Voilà, et eh bien c'est vidéo ça que nous parlons de là, mesdames et messieurs. surtout au Dior, justement, et eh bien c'est individu ça, eh, qui est nous là, jeune garçon, hein, jeune garçon qui a fait des marches pour établir un groupe gang dans Cides. Eh, ben, tout tout suite, mesdames, le département SIDES. Et bon, nous invitons tout de suite, même et messieurs, je à la voir la police. Tendez ça que vous avez dit, mesdames et messieurs. Le film normal, bon, le film est normal. Euh. Attendez. Est-ce que, ici, à y la, il y est-ce qu'ici, y a la rue ou bien, sont collègue nous va et nous ne nous nous ne pas de Je ne N'importe bah, qui a problèmes de balle, seulement, de le a des des de de a des de y a des problèmes a des de des des Maman, on fonctionne dans la zone Il faire vous. Au le il est tout <mucho> le monde <mucho> qui est le monde qui le monde. Il est tout le monde est le pour tout le monde pendant que nous avons vu, nos vidéos, chaque avec diplôme, et puis on change de qui est conscient du que le résultat au côté, et puis on change vu que dans avons vu que nous sommes sortis, et et puis le tout est premier chef d'alombre le deuxième, tout est deuxième d'alombre dans le troisième, ou quatrième le Voilà, tout ça dans le, chefs d'appui. Voilà. La ville de la son même, pas moi même si je fais même moi même, ça fait un monde met à terre à mais pas c'est comme si notre sommes des soins pour nous de nous nous nous sommes la bonne moto il va chauffeurs nous nous Si nous des des travailleurs libanais des nous des chauffeurs nous la moto normalement moto sa la après midi avec No. Voilà, moi je que nous t'en ça ce qui passe passé là, mesdames, messieurs, eh bien, individu ça en là. Eh bien, justement, la police qui a arrêté l'a fait des marches. La fait des marches pour l'Ouest qui est capable d'établir un groupe gang dans le département Sud-Ouest, là, mesdames, messieurs. Eh bien, quand même, nous, ouais, la police, vena, et, monsieur, je viens d'arrestation. Et puis, nous attendons, nous appelons des hein? de bagailles, c'est capable de Ça veut dire tout autant fait plus crime, Tout autant fait plus sac. C'est tout autant. Nous avons fait. Nous ne pas si nous voulons continuer ou pas. Mais c'est seulement la police, monsieur, bravo. Bravo pour ça, parce que sincèrement, et puis là, c'est zéro, les ah, ah, ah, si, ouais, ok là, depuis le film, pas tout éliminer. Tout éliminer, frère. Mais nous, on va pas se faire comme ça. On va dire, ouais, jeune garçon, l'affaire morale, l'autre là, c'est un le groupe gang, dans zone là, mesdames et messieurs. Et puis en même temps, nous saluons toute population, ah, parce que nous, connais grand pile zone zones, on pas citer. Il y a des gens qui ont des manchettes qui ont tout-bâillons qui ont veillé pour M. Saro. Il a veillé à venir mettre des groupes dans la zone. Et puis, je connais les gens qui ont des caoutchoucs, qui ont des maillots dans le des fans. D'après ça, nous t'en Et est-ce qu'il n'a pas avancé avec Côte d'Ivoire ou pas Continuez à passer ou pas, mesdames et messieurs Dis-moi, dis nous e, Voilà, voilà. Ok, une minute encore, okay. une minute. <coughs> On va faire un petit peu de pile à pile à pile à pile à pile à c'est à pile à pile à pile à pile à ah non c'est une question de gens. Si vous avez un groupe de vous avez un groupe qui se vous avez un groupe qui se vous avez un groupe vous avez To strategy, get, get to it, to the age, on ne peut pas dire que les la danse, mon fils, on tout. pas de faire. Mais, mais, faire mais, moi, je son style bagaille pour me penser qui a un petit bah, et tout, et mon y a là, on café là, y le faire, j'ai ou di il y a mais la ville la il de nous nous voilà mesdames messieurs voilà nous tendez hein? nous attendez. puis n'appesquez nous sinon nous obligé de faut débat ça hein? c'est pour prendre conscience non, qui ça pays apprend là mesdames et messieurs qu'on y a là yo est divisé comme ça est-ce qu'il y a possibilité pour nous négocier avec jean ça Ou pas qu'à négocier avec ça, mesdames et messieurs Depuis le fin de parler, faites ça nous qu'on est nous de faire avec lui. Oui, Salomon, oui, là nous. Bon, avant de passer à Salomon, il a une réaction qui est de par rapport avec. Mais Mesdames et messieurs, nous Environnement, individu qui a parlé ça, il y a un groupe de bandits qui a essayé d'installer dans une zone au niveau de la Brésilienne et qui a niveau c'est ISO 5 secondes, groupe de qui a fait territoire, et qu'on a sorti dans l'ouest, et qu'on a et s'est a au niveau du département sud Et non seulement au niveau Jacques Mel, Jacques Mel, qui est chef de département sud mais aussi dans et ville qui est Bénin au niveau des communes, et communes la communes, qui a Et pendant dans l'environnement, c'est mouille cabani c'est cabri ça de c'est dans zone côté que même là c'est non c'est paysan un paysan même pas établir par rapport avec dans zone pas et concernant un ville et même on dit ville par et et souvent eh, parce que bien feedback, c'est ce de a passé au niveau zone pas tant au niveau marché de blonilèt zone Chomey, et quand il y bandits zone pareil donc c'est des jeunes garçons diminu qui se petites zones là de là où il y a une e zo forte e de et après où des ils il y a et et des SOS quand même il y la police mais pour que continuent continue de parce que au eh, niveau eh, blonilèt il y a des zones sommeilles, des zones cassées, des zones lâches pleines, et bien nous recevons SOS pour que les bandits envahissent le temps. Et bien je que les policiers BNE ont attendu de nous, mais quand même, nous avons dit que les avocats de la police ont commencé l'opération, nous souhaitons qu'ils continuent avec l'opération pour que les gens BNE viennent les mêmes gens avec les gens dans l'autre zone pour que les bandits assiégés, et bien pour que les gens BNE ne tournent même gens à la zone. Les gens BNE sont dans zone, tout prêt. Euh, on hum, dit commune bénin son commune qui va en pile manger qui va en pile dans les alcools eh bien nous voici bénins nous voici bénins pays nous voici bénins et on doit de des gangrifications eh bien il doit avoir la police continuer avec ça pour que ça va protéger eh bien parce que nous continuons à prendre toute zone et toute zone sous fort bénin et et attaquer monde et bien nous souhaiter que tout le monde continue et encore une fois salut ça va aller très nous avons vu que tant une sécurité a en deux pays et en plus qui s'est prévu. Nous avons continuer à valider nos assises sur la sécurité samedi. Nous avons une initiative plusieurs acteurs politiques et sociétés civiles qui se mettent ensemble pour voir comment ils sont capables de jouer une solution avec la crise. Nous avons fait un samedi 1er avril 2023 nous avons une assise sur la sécurité qui est lancée vendredi 30 mars 2023. A-t-il l'instant que vous une initiative de plusieurs acteurs de là Eh bien, nous avons le de président des commandants, des économistes, des et nous avons un Hummer Rubic, beaucoup de parlant qui fait un passage, qui va parler des questions, des phénomènes sécurité avec la ville d'Haïti. Nous pouvons nous attendre à une excellente vidéo de colonel Hummer Rubic. Voilà, et nous tout à entendre justement qui ça, une émis et bien petit justement par rapport à la question de sécurité. Hein? Et puis par la suite, nous même n'a pas avancé, mesdames et messieurs. Nous cherchons à fait bon depuis Montréal, nous saluons. Je reconnais très bien que le problème qui là, est là, il n'est pas un problème qui est levé de compétence à la police. La police fait travail de police tous les jours, avec succès, avec euh, certains échecs aussi. Mais le problème qui là, est là, dans territorialité, occupation d'espace, territorial, il y a nos problèmes militaires. Plus. Comme les gens ont installé un espace côté gain, monde qui a gagné un avec le Badi ou bien qui a subi les conséquences de Badi Tout ils sont tomber dans le cadre des opérations militaires spéciales. Donc, le Canada a dit à ces blagues. Selon même la solution sécurité, pays qui s'est Bon, côté on là, la est extrêmement compliquée. La vie est plus politique que technique. Et moi, je dis à quelqu'un mon qui a une potentialité, d'ailleurs, il y qui sont faites là. Sur le plan technique, pas aucun mon monde qui est capable, comme technicien, de prendre responsabilité de ça sans qu'il n'y ait pas une couverture politique. Ça fait, c'est comme mon le gendarme pas fait la guerre. C'est le politicien qui décide de la guerre, le gendarme a l'exécuté. Mais la conséquence de la guerre, il y a qui et ces conséquences, ni les États-Unis, ni le Canada, tout le pays étranger n'est pas prêt à payer qu'il faut pas venir. Pour qui ça Parce que vous pouvez, techniquement, ça que normalement on fait dans cas ça. on fait une analyse de situation, on garder ça en face, on garder ça en il eux-mêmes, qui méthode pour utiliser pour résoudre le problème, non Et on a conséquences, on a des conséquences. Là, on fait comptabilité conséquence. Quand il y a un politicien, on dit pas d'accord pour payer les conséquences, vous tout simplement. Parce que pour faire une opération, non avons un espace il y a un pile monde, un petit monde, un grand monde, un monde qui a normal, un pile monde qui sous sous sous compte, on ne va pas collaborer avec eux parce vous voulez, Parce qu'ils n'ont pas l'autre solution, c'est eux-mêmes qui présentent la protection. Donc ils viennent à la fois Donc, de potentielles victimes innocentes. Donc il faut une technique pour faire trier, Maintenant, j'ai un problème dans la vie poser à l'État qui était le disséminé, c'est difficile. Parce que je euh, ne ou pas oublier que, bon Dieu, pas bon Moi, ne peux pas agir, ce qui un problème, non Et il y pas de débat, je le dis tout. L'autre, je une dis tout à dire que sous attaquer le point, ça a l'air. Après 6, 7 autres points qui ont ça a Donc ça vient rentrer dans la théorie de la massification par rapport volume un volume pour impliquer dans l'opération et volume matériel gros besoin. Donc combien et solution les plus d'autres politiques que techniques. Parce que toute technique qui n'ont pas utilisée. Maintenant, la technique la plus simple pour utiliser, elle massification. Il faut un pile, un pile monde, un pile matériel. Donc. C'est mon politique je, qui. Mais dans mon politique, ça, là, mais je suis convaincu qu'il n'y a pas résoudre le problème. Il n'y a pas de résoudre le problème. C'est quand il y a presque une relation charnelle, une relation intime avec l'affaire pouvoir. Donc il faut conserver le pouvoir pour protéger peut-être pas. Et le pouvoir est espace de jouissance lié. Maintenant, il n'y a pas de responsabilité qu'il y a pour eux et la population a payé conséquences. Donc ça gagne là inévitablement débouché son révolte populaire. Inévitablement. Maintenant, malchance pays a gagné, c'est que la révolte populaire, ça n'a pas été préparée, pas été ordonnée, parce que ça a tombé dans un désordre généralisé.